Les éditeurs prédateurs. Alors, je vous ai fait un petit découpage en plusieurs parties parce qu'il existe différentes familles de prédateurs. Les plus célèbres, les plus connues, ce sont les revues prédatrices. Alors, on va faire un petit retour en arrière. On avait vu récemment dans nos webinaires, où vous le savez sans doute, comment fonctionne une revue scientifique. Un auteur soumet son article à des éditeurs qui appartiennent à une revue scientifique. Ces éditeurs filtrent selon le contenu. S'ils voient que c'est intéressant, original, eh bien, ils acceptent de faire réviser l'article, parce qu'ils ne prennent pas la décision tout seul par un comité d'experts, un comité de lecture. Une fois qu'ils ont reçu les commentaires du comité de lecture, qui peut être un rejet, qui peut être... Euh, acceptation sous euh, euh, sous réserve de modifications mineures, sous réserve de modifications majeures. Alors, le comité d'experts, ici, intervient pour donner un avis. Et bien, ensuite, l'article est accepté ou rejeté. Alors, souvent même, d'ailleurs, c'est l'éditeur qui fait déjà un premier rejet, un premier filtre. On va dire que les trois quarts, ils rejettent l'article. Le quart qui reste, il appuie sa décision sur les recommandations d'experts anonymes qui font un travail bénévolement, souvent, très souvent, pour faire améliorer le contenu de cet article. Ce processus, ça prend du temps, ce processus, ça prend de l'expertise, ça prend beaucoup d'expertise même. Du coup, ça coûte très cher. On voit pas que ça coûte cher euh, visuellement, parce qu'en fait, souvent les experts du comité de lecture sont bénévoles, des fois même les éditeurs, sur le comité scientifique d'une revue sont bénévoles. Alors, c'est les chercheurs qui font ça sur leur temps en parallèle de leur enseignement et en parallèle de leur recherche. Mais évidemment, ce sont des tâches de très haute valeur ajoutée et qui coûtent cher. Alors, mais la science, pour l'instant, depuis le XVIIe siècle, n'a pas trouvé de meilleure manière pour faire avancer les connaissances scientifiques. Alors, c'est comme ça que fonctionne la science. Et en fait, il y a des petits cocos qui se sont amusés à parasiter le système et en fait à euh, proposer une autre formule. Qu'est-ce qu'ils font Eh bien, en fait, ils disent « envoyez-nous vos articles et on va les publier selon un beau processus de révision par les pairs, vous allez voir, et en fait, ils font rien. » C'est-à-dire qu'ils reçoivent votre article ils reçoivent aussi votre argent pour les frais de publication. Alors vous allez voir, ça c'est par contre, ce pas une pratique spécialement prédatrice, il y a beaucoup beaucoup de revues qui demandent des frais de publication, des fois très élevés. mais eux tout ce qu'ils font c'est engranger des frais de publication et publier votre article en PDF. Sans aucune révision, sans le travail de filtrage de l'éditeur, sans le travail de révision du comité de lecture, l'article publié tel quel, euh, et dans un temps record. Alors, euh, c'est ça. Donc, en fait, ils disent qu'ils ont, un, un, ils suivent un processus de publication régulier, normal, mais en fait, pas du tout. Ils ne font aucun travail. Ils font juste euh, du clic et ils engrangent un chèque. Alors, euh, ça, c'est... Euh, comment dire Ce type de, de, de comportement n'est pas émergé de nulle part. En fait, depuis euh, une vingtaine d'années, on voit de plus en plus une pression à la publication sur les chercheurs, euh, qui peut se traduire de plein de manières différentes. Par exemple, plutôt que publier une grande étude, ben, le chercheur, pour faire du score, euh, comme dans les jeux vidéo, ben, il décide de couper sa petite, étude, son étude en quatre petits morceaux, et du coup, ça fait quatre articles. Euh, aussi, une, une pression à publier vite des résultats compétition. Euh, euh, aussi, des fois, les chercheurs reçoivent de l'argent d'un comité de financement et puis euh, l'étude n'a pas été si concluante que ça et c'est très difficile de la faire publier. Pourtant, il y avait marqué dans le contrat passé avec le, le financement, le financeur, ben, il faut que vous publiez tôt dans une revue scientifique. Aïe, comment faire Donc là, on a un chercheur qui a lancé une belle étude. Malheureusement, l'étude n'est pas concluante, donc c'est dur à faire publier. Et c'est ça. Donc il y a, y a vraiment une pression à la publication qui peut, être, euh, qui peut prendre plein de formes différentes. Et du coup, ben les de prédateurs en profitent. Ils se disent, ben, venez chez nous, venez publier, on va pas être difficile, vous allez voir, vous envoyez votre PDF. Et puis en un coup de, cu de, de cuillère à peau ou de baguette magique, il va se retrouver en ligne avec un nom de revue derrière, un volume, un numéro. Et ça va ressembler comme... Comme, euh, comme une bière sans alcool à de la vraie bière. Alors voilà. <rire> euh, C'est assez difficile aussi de poser une définition sur qu'est-ce qu'une revue prédatrice. Alors en 2019, euh, les chercheurs se sont ren rencontrés et puis euh, du monde entier. Et ils ont essayé de poser une définition qui satisfasse tout le monde. Alors ça a pris du temps, mais ils sont arrivés à cette définition. En gros, qu'est-ce qui ressort une revue prédatrice, en fait, elle se distingue par euh, des mesures commerciales euh, agressives et aucun travail de publication par les pairs. Aussi par un manque de transparence du processus de publication, parce qu'en fait, ils vont jamais vous dire, ah ben nous on fait aucun processus de révision par les pairs. Donc, manque de transparence, focalisé uniquement sur l'aspect commercial et voire très agressivement commercial. Alors, euh, donc, ça serait euh, la définition d'une revue prédatrice. Euh, donc, ça, on a dans, donc, il n'y a pas de révision par les pairs. Ils ne font que des frais de publication. Ah oui aussi. Si vous avez euh, fait une erreur, vous êtes au tout début de votre recherche. Ben, non, voilà. vous avez fini votre recherche et puis vous recevez un courriel. Qui avec une revue qui ressemble beaucoup, beaucoup à une revue connue dans votre domaine. Par exemple, vous êtes en économétrie et vous avez, euh, vous avez une revue très, très célèbre, l'une des plus célèbres, Journal of Econometrics, et puis vous recevez une lettre d'une un un, revue qui s'appelle Canadian Journal of Econometrics. Vous n'avez pas capté qu'il y avait un nom en plus. Des fois, c'est juste une lettre qui change. Et alors là, c'est encore plus dur de repérer laquelle... Est la... Et puis là, on vous écrit, on vous dit, on voudrait absolument votre recherche. Alors vous, vous êtes flatté, parce que vous dites, « Mon Dieu, la grande revue Journal of Econometrics m'écrit. » Et ben non, c'est pas eux. Alors, vous commencez à leur envoyer votre article, et puis deux semaines plus tard, vous vous rendez compte que vous êtes fait avoir. Mais non, en fait, c'est pas celle-là. Alors là, vous écrivez à la revue et vous dites, « Non, non, mais je me suis trompé, c'est pas à vous que je veux l'envoyer. » Puis là, ils vous disent, « Ah non, mais là, vous me l'avez envoyé. Euh, si vous voulez le retirer, il va falloir payer. » Alors, ça, ça arrive. C'est-à-dire des chercheurs qui n'ont pas été assez malins dès le début en étant très critiques, ils sont un peu plus critiques quelques semaines plus tard, mais c'est quelques semaines trop tard. Et après, ben, il va falloir qu'ils payent pour retirer leur article du processus de faux révision par les pairs. Alors, ça arrive. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que vous risquez en tant que chercheur, lorsque vous soumettez à une revue euh, prédatrice, alors vous perdez votre droit d'auteur et votre travail. Le fait de perdre son droit d'auteur, ça peut être normal. C'est-à-dire que très souvent, vous allez proposer un article à une revue scientifique et cette revue va demander à ce que vous cédiez vos droits d'auteur patrimoniaux, c'est-à-dire les droits d'utilisation, copyright, etc. Alors, ça, c'est malheureusement. Euh, ça, ça, ça, ça arrive. Il y a des revues qui sont par contre plus généreuses et qui vous laissent le, des droits d'auteur d'utilisation, mais ça, ça peut arriver. Mais là, vous allez vraiment le perdre dans le cas d'une revue prédatrice, parce qu'une fois que vous leur avez laissé vos droits, ben après, impossible à récupérer. Le plus gros, selon moi, le pire, c'est la perte de réputation de chercheur que vous avez, surtout quand vous êtes un jeune chercheur. Parce que là, ben, il y a plein de professions où on demande d'avoir un jugement critique. Un hein, jugement euh, policier, euh, comptable, mais pour la science, pour euh, le monde universitaire, c'est encore plus important. Si jamais vous publiez dans une revue prédatrice, ça veut vous, potentiellement, vous pouvez envoyer ces signaux. Je n'ai pas de jugement critique du tout. Je fais des grosses bêtises, ce que j'écris, je vérifie jamais. Mmh, vous voulez pas envoyer ce signal-là. J'ai payé pour être publié. Ça, ça, c'est... non. Non, ça non plus, et j'ai commis une fraude, une fraude intentionnelle. Alors vous voyez, euh, on est attentif à ce que les étudiants euh, ne fassent pas de plagiat, mais aussi euh, bah, si on est si exigeant avec les étudiants, il, les chercheurs aussi, euh, il faut qu'ils montrent l'exemple. Alors, vous ne voulez pas envoyer du tout ces signaux-là, et c ces signaux, malheureusement, vous vous envoyez quand vous publiez dans une revue prédatrice, qui ne fait aucun travail de révision par les pairs. D'autant plus que vous avez cet effet-là pour quand vous publiez vous-même, mais aussi soyez attentif quand vous citez des documents et évitez de citer des articles qui ont été publiés dans des revues prédatrices. Il y a, Alors maintenant, c'est comme s'il y avait un terme, ça serait vous allez contaminer votre propre bibliographie. Et en effet, on retrouve de plus en plus dans la littérature scientifique classique, standard, des publications d'origine euh, revues prédatrice, de plus en plus, en augmentation. Alors, euh, donc soyez attentif à ce que vous citez en bibliographie et dans les études que vous euh, quand, que, que vous citez que vous récupérez. Alors, qu'est-ce qu'il faut être à quoi est ce qu'il faut être attentif Tout d'abord, soyez attentif à vos collaborateurs. Alors pourquoi vous dit, je vous dis ça Parce que là, aujourd'hui, vous écoutez ma capsule. Maintenant, vous allez être armé jusqu'aux dents quand euh, on, va vous pro, on va vous envoyer des courriels pour euh, soumettre des articles. Donc là, maintenant, j'ai confiance, vous, vous allez être bien, bien averti. Par contre, vos collaborateurs, est-ce qu'ils le sont euh, C'est qui qui envoie l'article pour publication dans votre équipe de cinq chercheurs Alors, ça serait bien que tout le monde soit bien au courant de toutes les pratiques, parce que si jamais... En fait, vous, vous participez à une étude, mais que c'est un autre chercheur qui envoie l'article à une revue prédatrice, ben c'est vous aussi qui êtes... Euh, qui, êtes euh, qui Enfin, vous avez compris, qui vous faites avoir aussi. Alors, ayez des bonnes conversations avec tous vos collaborateurs de manière à ce que l'un de vous ne fasse pas de la bêtise d'aller publier là où il faut pas. Maintenant, j'ai confiance que vous, il n'y a pas de problème. On a deux grands critères pour se faire un jugement. On a les listes noires, la plus célèbre est la Bill List, qui fut d'ailleurs un temps euh, supprimée en ligne et qui a été rétablie euh, il y a quelques années hein, en raison de mise en demeure et d'attaques en justice. Alors, si vous suivez ce lien, eh bien vous allez tomber sur la Bill List qui va lister des milliers, des milliers de revues prédatrices. Si la revue n'est pas dans la liste, allez quand même voir dans le nom de l'éditeur. Parce que des fois, il y a des nouvelles revues qui se créent et ils n'ont pas eu le temps de marquer le nom. Et en fait, la revue est listée sous le nom de l'éditeur général de la revue. Cependant, attention, il y en a qui se sont plaints qu'ils qu étaient sur la liste de Bill alors qu'ils pensaient être complètement légitimes. Alors, ce n'est pas non plus un jugement parfait, parce que c'est un jugement d'autorité. On va pas aller voir dans le détail partout, partout, chaque fois. Ça peut quand même vous aider à vous faire un gros doute énorme. À l'inverse, on a les listes blanches. Si une revue est référencée dans Web of Science, il y a de bonnes chances que ce soit une revue légitime. Si la revue est listée dans DOAJ, qui est un annuaire de revue en libre accès, a priori, ça devrait être un bon signe. Il y a quand même des revues prédatrices qui arrivent à se faufiler dedans, mais j'ai entendu dire que le DOAJ faisait un ménage régulièrement. Alors, ce pas non plus un jugement absolu, c'est aussi un jugement d'autorité, une généralité. Il va falloir quand même que vous alliez euh, vérifier dans le détail. Mais avec quand même ces deux pôles, ça devrait commencer à éclairer votre jugement. Mes collègues de euh, l'Université du Québec, euh, de l'autre côté de la montagne, eh bien, on fait une magnifique grille d'analyse très complète pour vous aider à vous faire un jugement avec plein de critères. Alors, on va aller faire un petit tour. Euh, Marie-France, tu vas me dire si on arrive à voir mon navigateur. C'est bon euh, Oui, on voit. Oui, parfait. Ok, super. Alors, vous avez sur cette page une jolie petite capsule, mais selon moi, ce n'est pas la capsule qui est la plus intéressante, c'est ici la grille d'évaluation. Donc si je clique dessus, là, vous avez une très belle grille d'analyse vraiment complète et très bien faite, qui vous permet de vous poser les bonnes questions. Alors moi, j'adore les grilles d'analyse. Ils ont fait mieux que moi cette fois-ci. C'est un petit bijou. Alors, allez voir ça. Euh, C'est très très bien fait. Je reviens au PowerPoint. Comme ceci. Alors, qu'est-ce qui me manquait à vous dire Ah oui, oui, alors, euh, avant de passer au prochain. Oui, alors, c'est ça. Donc là, on avait la bill list, liste noire, CABEL, CABEL, c'est payant. Mais si vous avez déjà la bill list, ça devrait faire une bonne, quasiment la, la majorité du travail. Euh, et ça, c'est les listes blanches. Alors, comme je n'ai pas les droits de reproduction, euh, il faudrait que vous alliez sur le site Nature pour avoir le gros et vrai schéma. Hein, parce qu'en en fait il y a des droits d'image que je n'ai pas d'ailleurs si on peut aller faire un petit tour on va voir le joli schéma ah ben non j'ai oublié d'ouvrir la fenêtre bon c'est pas grave, ben, vous verrez vous, vous même sur le site de Nature ah bah ben, si, voilà les recoupements alors il y a quand même un critère super important je dirais c'est peut-être le principal qui permet de repérer une revue prédatrice c'est si la revue vous écrit si une revue vous écrit, a priori, méfiez-vous. Parce que normalement, dans le monde de la publication scientifique, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que vous, vous êtes un chercheur et vous allez supplier à genoux d'être publié dans une revue que vous avez choisie. Et même en suppliant à genoux avec une super étude, vous n'êtes pas sûr d'être publié. Alors c'est comme ça que ça marche. Vous voyez, c'est pas dans l'autre sens où une revue vous écrit en disant « Oh, vous êtes tellement bon, envoyez-nous quelque chose, on veut le publier. » Ça, automatiquement, ça devrait être suspicieux. Ça devrait être le, le, le premier critère. On vous écrit pour vous demander un article. Alors ça, ça serait… Et puis c'est souvent ce que font les revues prédatrices, parce que pour avoir des clients, et elles écrivent aux gens pour leur demander des, des revues, alors des, des articles. Alors ça, ça devrait être le critère principal. C'est comme ça que la plupart de ces revues fonctionnent, et tout de suite, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille, oh, oh, c'est pas normal que quelqu'un me trouve si bon, même si vous êtes très bon. Euh, il y a un petit bémol à ça, évidemment, si vous connaissez l'éditeur d'une revue scientifique, vous le connaissez, vous lui avez serré la main, vous lui avez parlé, vous savez que c'est une personne sérieuse, importante, compétente dans son domaine, vous suivez ses travaux depuis des années, et cette personne vous dit, euh, je vous ai rencontré avec, à telle conférence et vos sujets de recherche étaient vraiment intéressants. Euh, si un jour vous avez une étude là-dessus, envoyez-moi quelque chose parce que j'aimerais bien que notre revue euh, ait la chance de peut-être publier quelque chose euh, là-dessus. Alors là, là oui, parce que là vous connaissez vraiment l'éditeur en personne et puis vous avez confiance et c'est vraiment euh, légitime dans ce cas-là. Donc ça serait le seul cas selon moi où vous pourriez publier alors qu'on vous le demande. Sinon, ça sera toujours, s'il vous plaît, publiez-moi. On revient à la présentation. Donc ça, c'était pour les revues scientifiques. C'est les principaux prédateurs dans le monde académique. Mais il y en a d'autres. Alors, on va avoir d'autres petits éditeurs prédateurs. Et ceux-là, en fait, euh, peut-être qu'ils vous rejoignent un peu, vous, si vous êtes étudiant en cycle supérieur. Les maisons d'édition de livres douteux. Alors il y en a deux familles. Les premiers, euh, le terme que j'ai trouvé, c'est le Rogue Book Publisher ou le Write-only Publisher. C'est-à-dire ce sont des livres dans lesquels des chercheurs, des jeunes chercheurs souvent, publient des chapitres, mais dans des livres tellement chers que personne ne les achète, sauf les bibliothèques mal informées. Alors, ben, ce que vous faites, c'est que là, vous perdez du temps, de l'énergie, et vous serez publié dans un document que personne n'acquiera jamais. Alors, il y en a. On va aller faire un petit tour. Ici. Donc là, dans cet article, très intéressant, eh bien, on avait pointé un de ces éditeurs qui faisait ça. Vous voyez alors, c'est intéressant parce que cet éditeur, il avait une page Wikipédia qui parlait de ses pratiques douteuses. Il a réussi, enfin, je ne sais pas si c'est lui, non, on ne peut pas faire d'attaque comme ça, mais un jour, la page Wikipédia en anglais de cet éditeur a disparu. Et c'est dommage, parce que j'avais rajouté plein de sources, et du coup, ben ça fait, ça fait maintenant peut-être deux ou trois ans que ça a disparu. Par contre, comme j'avais fait aussi une traduction en français, bien complète. Enfin, non, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai complété avec quelques informations critiques. Eh bien, celle-là est restée. Alors, en hongrois aussi. Alors, des fois, comme quoi, ça peut être pas mal d'aller dans les wikis d'autres pays par rapport à des sujets. Alors, donc, il y, a des, il y a des revues comme. Il y a des revues. Il y a des maisons d'édition. Oui, parce qu'en fait, ils publient aussi des revues scientifiques. Donc, si vous voyez une revue scientifique qui appartient à ce groupe. Bah, puis ça, hein. Soyez prudent Donc ça, c'est la première famille. Celle que... Alors, mais en général, ça, c'est plutôt prédateur pour les bibliothèques qui, qui achètent ces livres-là euh, qui valent rien. Euh, souvent, par contre, ce que vous, vous allez faire face, c'est euh, des maisons d'édition qui vont vous demander de publier votre mémoire ou votre thèse. En effet, dès le moment où vous êtes en ligne, où votre thèse et votre mémoire sont publiés sur Papyrus, par exemple, ben, du coup, vous avez une première visibilité publique, et il y a des gens qui vont vous écrire en disant « Ah, oh, vous êtes tellement fantastique, votre, votre mémoire, votre thèse mérite d'être euh, publiée en livre », ce qui est sans doute vrai, parce que vous avez fait un travail excellent. Par contre, si vous leur répondez positivement, eh bien, euh, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, en fait, vous allez devoir payer des frais de publication, alors que normalement, dans une maison d'édition, ça se passe pas comme ça. C'est la maison qui achète des droits pour vous. Donc, un, vous allez leur payer, et surtout, vous allez donner le droit de diffusion de une copie papier. Parce qu'en fait, en général, quand on essaie d'approcher une maison d'édition, on se dit bah, « c'est bien, parce que moment, mon livre, il va se retrouver dans plein de librairies du monde entier, ils vont faire un bon travail de promotion », ça va vraiment faire un mousser mon nom, ben là non, en fait ils vont juste capturer votre PDF et puis vous n'aurez plus le droit de l'utiliser pour quoi que ce soit et donc votre, votre, tout votre test, tout votre travail va être prisonnier d'une copie papier qu'ils vont peut-être vous envoyer euh, sous format euh, imprimé et c'est tout alors vous perdez du crédit parce que ben, vous, avez, vous vous êtes fait avoir vous perdez aussi votre droit d'auteur, c'est-à-dire votre thèse que vous vouliez peut-être transformer en article. Vous pouvez plus rien en faire. Et en, en, enfin, vous avez peu ou quasiment pas de diffusion. Voilà. Alors, euh, ça peut aller de maison d'édition qui, qui diffuse à un exemplaire, c'est-à-dire celui que vous allez recevoir. Et des fois, vous avez peut-être généreusement 100, 200 exemplaires dont il faut que vous achetiez la moitié. Alors tout ça, c'est des, euh, des, des comportements prédateurs. Et vous allez recevoir des courriels flatteurs qui vous disent à quel point vous êtes génial et à quel point il va falloir que vous publiez dans leur maison d'édition. Je fais un petit rappel. Quand vous diffusez votre thèse, votre mémoire, n'importe quel travail universitaire, en fait, ça peut être un TP. Tout ce que vous faites dans le cadre de vos études, vous avez un droit d'auteur complet dessus. Lorsque vous déposez la, votre mémoire ou votre thèse sur Papyrus, vous gardez vos droits d'auteur. Vous ne donnez que à l'Université de Montréal le droit de diffusion non exclusive. C'est-à-dire que l'Université de Montréal diffuse votre travaux, mais vous pourriez ensuite en faire ce que vous voulez. Alors, ce serait dommage d'aller donner les droits à une maison d'édition et de tout verrouiller des années et des années d'études pour rien. Alors, si vous voulez aller plus loin et avoir une petite grille d'analyse et des noms de ces maisons d'édition, parce que très souvent, c'est les trois, quatre mêmes noms de maisons d'édition qui reviennent, et bien vous pourriez suivre ce lien, ou euh, dans les bibliothèques de l'Université de Montréal, on a fait des petites listes de lectures pour vous informer de ces comportements. Alors, une autre famille, les conférences prédatrices. Alors, qu'est-ce que c'est eh bien, ce sont des conférences, qui sont souvent dans des endroits touristiques très intéressants, euh, qui ne font qu'héberger des frais d'inscription et d'hébergement. Et vous n'avez aucun support de recherche. Quand vous allez dans une conférence, le but, c'est de présenter votre recherche à la communauté et de recevoir un maximum de balles de tous vos collègues qui vous tirent dessus à bout portant en vous critiquant en direct. Alors... C'est très positif parce que du coup, quand vous allez ensuite réutiliser tous ces commentaires, vous allez produire une vraie étude de qualité et vous allez la soumettre à une revue scientifique avec confiance parce que vous êtes passé à travers l'épreuve du feu. Or, dans une conférence prédatrice il n'y a rien de chose, de chose comme ça qui se passe. Vous allez parler peut-être à un parterre de 10 personnes et parmi ces 10 personnes, vous allez avoir un ingénieur, un cardiologue, un anthropologue, un économiste et un dentiste. Et tout le monde va se dire oh, bah, ok on va à la plage maintenant. En effet euh, les conférences prédatrices n'essayent ne, pas de rejoindre, de sélectionner des recherches ou une communauté. Ils ne sont là que pour euh, louer une salle quand la salle existe et euh, pour engranger des frais. Alors euh, ça arrive et alors en 2017, le Times Higher Education, qui est quand même une, un magazine, euh, euh, je vais dire, quand même euh, plutôt réputé, avait dit que le nombre de conférences prédatrices avait dépassé le nombre de conférences légitimes. Alors, je ne sais pas s'ils avaient dit ça pour faire un effet punch, mais en fait, euh, cet article ne s'appuyait sur absolument aucune donnée. Ils n'avaient pas du tout dit euh, sur quoi ils s'étaient appuyés pour affirmer ça. Euh, bon, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est juste pour dire que le phénomène existe et il n'est pas à négliger. Alors, euh, donc, soyez attentifs. Si on vous propose d'aller à une conférence à Hawaï ou Venise sur votre domaine d'études, faites attention. Qu'est-ce que vous risquez Alors, euh, un, perte d'argent. Si vous faites ça avec vos propres sous, vous perdez de l'argent, puisqu'en fait, euh, ça sera dépensé en pure perte, à moins que vous voulez visiter Hawaï ou Venise. Dans ce cas-là, euh, très bien. Euh, si jamais vous ne payez pas cette conférence prédatrice, mais que vous utilisez les sous du laboratoire, du département, de votre fonds de recherche, ben il est possible qu'un jour, il euh, y ait un comité qui vous demande des comptes pour avoir dépensé de l'argent comme ça. Et Alors ça, vous voulez pas que ça arrive. Et enfin, perdre de temps. Hein. Vous préparez un super papier, puis en fait, vous voyez que les gens euh, à qui vous avez en face, ben, personne n'est capable de vous faire une rétroaction de qualité. Alors, euh, c'est ça. Alors en ce moment, il n'y a pas trop de conférences, il n'y en a même pas du tout, mais quand la saison des conférences internationales vont re ressortir, bah, soyez attentifs à ces aspects-là. Je vous ai fait une petite grille d'analyse que vous trouverez à ce lien, et euh, ça vous donnera des critères, et qui vous diront, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Alors, euh, c'est ça, ça peut vous guider. En général, la conférence palatrice, c'est quoi C'est euh, Ces attributs. On vous écrit pour, euh, vous, pour vous dire, bah ben venez. Ensuite, deux, euh, on vous dit, c'est une conférence multidisciplinaire dans votre domaine. En général, il vaut mieux cibler les conférences spécialisées. Et enfin, c'est dans un endroit super sexy. Alors, euh, c'est ça. Bon, alors, il y a plein d'autres critères ici, mais ça pourrait être des choses sur lesquelles on pourrait être attentif. Un petit nouveau, les intermédiaires prédateurs, comme un peu les agents d'artistes. Ce sont des personnes qui vont dire, moi, écoute, ton étude, on va se charger de corriger l'anglais, de la booster et de la vendre auprès d'éditeurs. On va être votre agent. Alors, c'est tout nouveau. Je viens de voir arriver ça dans mes alertes Twitter. Ça date du mois de mai, même ça date de la semaine dernière. Euh, donc, euh, donc, ça arrive. Ça arrive, c'est tout nouveau. Alors, soyez attentifs. Hein. En général, on va demander que ce soit vous qui fassiez toutes les démarches euh, de... pour démarcher une revue scientifique. Euh, en plus, ils font des fausses lettres d'acceptation et vous devez payer l'agent, alors que vous pensez que vous payez la revue, alors qu'en fait, la revue ne publiera jamais votre article. Oh, c'est horrible. Alors, c'est ça d'autres types de fraude qui peut arriver à l'université c'est pas strictement des prédateurs mais euh, euh, bah oui en fait c'est des prédateurs je dis des bêtises mais c'est un, un, une autre formule encore alors euh, c'est vous recevez une acceptation d'une du, revue prestigieuse et puis euh, vous n'avez pas du tout gardé une liste de tout ce que vous avez soumis puis là vous dites oh ok c'est bon hop vous saignez le chèque vous l'envoyez vous n'avez pas regardé et en fait c'est une fausse lettre d'acceptation alors là vous avez un exemple dans le blog scholarly kitchen euh, des fois aussi on utilise votre nom pour vous mettre sur le communauté scientifique d'une revue prédatrice alors évidemment c'est dans le but de donner du crédit à une revue et puis vous, vous voudrez pas du tout être associé à cette revue alors une des stratégies ça serait de faire une veille régulière sur votre nom on, vous pourrez revenir sur un webinaire sur les alertes et puis là, vous faites une, une veille sur votre nom et puis vous essayez de voir si des sites web vous mentionnent régulièrement. Alors, euh, c'est ça. Donc, ne faites pas que de la veille sur vos sujets, faites de la veille sur vous aussi pour savoir où est-ce que votre nom est réutilisé. Si jamais vous voyez que votre nom est réutilisé par une revue, euh, sur un comité scientifique, etc., et que ce n'est pas vrai eh bien, vous pouvez contacter le service juridique de l'université, puis ils vont vous conseiller sur les démarches à entreprendre pour faire retirer votre nom. Alors, n'hésitez pas, l'Université de Montréal a les outils pour ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez des questions, Marie-France À toi, le standard. Oui, il y a des questions. Alors, euh, de Mme Vandel, oui, est bonjour. Est-ce est que ces maisons d'édition poursuivent si le malheureux qui s'est fait prendre outrepasse l'interdiction d'utiliser sa thèse? Ce serait bien le con. Ah oh, oui, alors euh, je n'ai pas d'exemple euh, de, de maison d'édition qui aurait capturé le droit d'auteur du coup d'un pauvre étudiant, mais le pauvre étudiant décide de passer outre pour publier quand même un article et que ça fasse une poursuite. Alors je pense que, et ça c'est juste une opinion personnelle, et ce n'est pas un avis juridique, euh, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui ne sont pas des avis juridiques. Euh, je pense que je ne sais pas en fait. Mais si j'étais ces maisons d'édition, j'hésiterais à, à, à aller très loin dans la, la poursuite judiciaire. Ce que je ferais, c'est que je ferais très peur avec une lettre de, de mise en demeure, si ça ne désiste. Donc, l'aide de mise en demeure, en général, ça fait peur, mais ça, il n'y a, c'est juste un premier processus juridique. Donc, par exemple, l'étudiant pourrait dire, nous, euh, on pourrait, pourrait recevoir une lettre qui dit, ah, nous avons vu que vous avez utilisé telle partie de la thèse dont nous avons les droits d'auteur, nous vous demandons d'annuler euh, ça sous peine de poursuite. Alors, ça, ça ressemblerait à ça. Maintenant, est-ce après, ils vont décider de faire... Euh, d'aller plus loin dans la poursuite, euh, je ne sais pas. Euh, mais ce, ce qu'on peut être sûr, c'est qu'il y aura sûrement une lettre de mise en demeure qui serait un, une première, euh, on va dire un avertissement. Mais est-ce que après, euh, la maison d'édition va décider de commencer une une poursuite parce que ça, ça peut coûter des sous si c'est faire une poursuite. Donc ils vont faire un coût bénéfice. Alors, euh, est-ce qu'après vont faire une vraie poursuite en, en bonne et due forme Ça, je ne sais pas. Euh, C'est, ça va dépendre de, du risque qu'ils pensent avoir en fonction du, du retour sur investissement. Si votre thèse vous la transformez en un vrai livre hein, superbe qui se vend à des milliers d'exemplaires, là oui, ils vont faire une poursuite, parce que ben là, ça peut être intéressant d'attaquer un gros éléphant. Il y aura beaucoup à manger. Si par contre vous publiez un euh, livre mais qui est ensuite diffusé et à, à 300 exemplaires bah, peut-être qu'il voit que en fait c'est un petit zèbre famélique qui se balade par là et que ça vaut pas le coup alors euh, malheureusement je vous dirais que si, si vous avez du succès là vous allez sans doute avoir une poursuite et vous aurez besoin de, de dépenser encore plus d'argent pour faire une, une vraie défense c'est comme ça que je vois les choses, mais c'est vraiment juste un avis, une opinion personnelle et ça ne constitue pas un avis juridique. Il faudrait vraiment aller voir un avocat pour ça, spécialisé en droit d'auteur, et puis il vous donnerait un avis juridique. Ce que je vous ai juste donné, c'est une information. C'est une très bonne question. Oui, une autre question. Euh, donc, on retient de tous ces prédateurs qu'on ne devrait... Euh, qu'on ne devrait jamais payer pour être publié ou assister à une conférence Alors, euh, publier, alors payer pour être publié, euh, malheureusement, vous allez voir que euh, une très grande majorité de revues scientifiques vont vous demander des frais de publication. Euh, de plus en plus, avec euh, le libre accès, il y a aussi de plus en plus de revues qui proposent zéro frais de publication. Mais des fois, il y a des revues prestigieuses où vous voulez publier pour ensuite avoir une titularisation, pour avoir une promotion, parce que c'est, c'est, il faut être publié dans cette revue pour avoir vraiment un crédit scientifique. Et malheureusement, vous allez voir, vous allez devoir payer des frais de publication. Alors, le fait de payer des frais de publication en tant que tel n'est pas mauvais, euh, surtout pour les revues euh, scientifiques. Par contre, c'est à quelle revue vous allez envoyer vos sous. C'est là qu'il va bien falloir choisir. Pour un livre, par contre, euh, le modèle est différent. Euh, c'est vrai, je ne l'ai pas bien expliqué, mais euh, dans le cas d'une maison d'édition de livres, a priori, vous ne devriez pas avancer de frais. Et normalement, vous ne devriez pas... Euh, alors, des fois, y, avancer des frais, c'est pas dit explicitement, mais on va vous dire acheter quand même 150 copies. à votre. Euh, et puis après, nous, on en imprimera 500 derrière. Euh, donc ça aussi c'est le fait de payer pour être publié normalement pour une maison d'édition de livres ça ne devrait pas se passer comme ça vous ne devriez pas payer pour être publié le risque financier devrait être pris par la maison d'édition Une autre question euh, que pensez-vous de l'autopublication sur Amazon euh, Bonne question alors euh, bah, le fait d'être diffusé via Amazon euh, euh, c'est une bonne question. Ça peut être assimilé à du vanity publishing dans la mesure où euh, c'est vous-même qui faites la démarche de publication. Euh, dans le cas où vous publiez de la fiction, il euh, n'y a pas de souci, c'est intéressant. Dans le cas où vous publiez une étude scientifique, euh, ça, je me pose la question, est -ce que, comment est-ce que ça peut être interprété par la communauté scientifique dans la mesure où si vous déposez ce PDF sur votre site web personnel ou via euh, une d'autres canaux de distribution universitaire, ça serait pas mieux. Vous voyez, parce qu'en fait, sur Amazon, vous allez acheter une visibilité un petit peu, un DOI, euh, non, pardon, pas un DOI, je dis des bêtises, un ISBN, un numéro d'identifiant unique de livre, une plateforme. Ou vous allez être assez moissonné par Google si jamais on tape votre nom et le nom de votre étude. Mais est-ce que le livre sera, euh, comment dire, crédité assez Je me pose la question. Euh, essayez de voir avec votre institution s'il n'y aurait pas la, une manière de le publier avec un, comment dire, juste un, un, un, un léger meilleur crédit. Par exemple euh, la plateforme open edition euh, publie des livres donc euh, si vous lui soumettez votre projet et votre livre est accepté, ben là du coup vous avez le crédit d'une maison d'édition prestigieuse alors euh, ça, le fait de payer amazon pour avoir un ISBN et une petite visibilité en plus et une plateforme de diffusion, je ne sais pas si c'est très, très positif. Il y a aussi un problème de format de documents. Vous voyez, quand vous diffusez sur Amazon, je suis pas sûr que vous puissiez déposer le PDF que vous voulez. Il va peut-être y avoir un format Kindle ou quelque chose euh, qui vont vous imposer, et du coup, ça va imposer un format dont vous n'êtes pas forcément satisfait. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Euh, Mmh, ouais, ça serait les éléments de réponse que je pourrais vous donner. Euh, ça. Donc soyez attentif au format, au type de diffusion, au crédit que ça peut vous donner, euh, dans la mesure où ça peut quand même ressembler à du vanity publishing, la publication de vanité, dans le sens où il euh, n'y euh, a pas du tout de filtre de, de, de, de publication par une maison d'édition. Et souvent quand on cherche à publier un livre euh, ben, outre le fait de partager généreusement sa recherche ce qu'on aime voir c'est que ça a été sélectionné filtré par un organisme tiers or là c'est pas le cas quand on est en charge de tout processus de publication ouais, ça serait un peu ma réponse parfait oui, la prochaine question euh, est-ce que les listes de critères permettent de distinguer les éditeurs prédateurs des éditeurs en libre accès euh, non. non, il y a eu une association de, de, des éditeurs prédateurs récemment avec les revues en libre accès parce que un des, des arguments des éditeurs prédateurs c'est que bah, vous n'arrivez pas à faire publier votre recherche euh, en libre accès, c'est ce que vous demandez votre comité de financement, ben, nous on va s'en charger. Alors une des manières de vendre leur... Euh, leurs euh, leur produits, c'est de dire ensuite ne vous inquiétez pas, vous êtes en libre accès et puis euh, vous n'aurez plus de compte à, à rendre à vos organismes de financement. Alors c'est pour ça qu'on a associé à une certaine époque les revues prédatrices au libre accès mais en fait il n'y a pas de il n'y a pas de, de de lien de cause à effet direct. C'est juste un argument commercial pour les revues prédatrices mais il y a un nombre bien plus grand de revues scientifiques en libre accès et qui sont des vraies revues qui font un super travail de révision par les pairs. C'est même l'immense majorité. Euh, Madame Van der, aimerait avoir la parole. Bien sûr, ça va me faire très plaisir. Alors, mm -hmm. je vais en participant ici. Si unmute, vous avez la parole. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, je, je prends la parole parce que Marie-France me l'offre. Mais oui, ça me fait très plaisir de que, que vous participiez. Et chaque fois, c'est une amélioration considérable du contenu. Ah, bah, écoutez, vous, vous êtes fort gentil parce que j'aime beaucoup vos. Vos, vos capsules et j'apprends j'apprends des choses, c'est vraiment intéressant. Euh, je voulais juste faire le commentaire euh, pour la l'autopublication sur Amazon. Euh, ça À mon avis, enfin, il faut toujours voir avec le, le directeur de recherche, bien sûr, mais à mon avis, ça va être létal dans un CV. Ça, ça va être très mal perçu euh, parce que ce qui a de la valeur dans un CV universitaire, c'est le, le fait que les publications ont été soumises à l'examen par les pairs. Et puis... Euh, aussi, je voulais juste dire qu'il y, y a des éditeurs euh, universitaires, notamment, qui demandent des montants pour publier des, des livres ou des numéros spéciaux dans les revues. Euh, C'est tout simplement qu'il euh, y a une liste de fonds euh, à faire pour démarrer la, la publication, mais à ce moment-là, euh, il y a moyen d'obtenir des, des montants par des subventions ou par des bourses ou des, des choses euh, c est, c est, ça peut ne pas être très simple parce que en général, enfin, la, mon expérience, c'est qu'ils demandent en général quatre mille dollars pour un bouquin ou, ou un numéro spécial dans certains dans certains domaines, dans d'autres, je ne sais pas. Mais euh, le fait qu'on doive payer n'est pas nécessairement le signe que le que, que l'éditeur est, est, est, est prédateur. En fait, en fait, il y a un des critères que je regarde, c'est qui sont sur les comités éditoriaux. Et quand je vois, par exemple, des, des, des pseudo-maisons d'édition qui ont des, des qui, qui publient tout, qui publient tous les domaines, et puis pour lesquels il y a des comités euh, dans lesquels il y a n'importe qui de n'importe où, un peu comme euh, la conférence dont vous parliez, euh, où vous avez euh, où des pseudo-conférences qui réunissent des gens de, de n'importe quel domaine. Là, ça, c'est vraiment un gros doute. Mais c'est parfois difficile de le savoir. C'est pour ça que je trouve que les listes sont vraiment intéressantes parce que ça permet d'avoir la, la puce à l'oreille assez vite. Et puis, même chose pour les conférences scientifiques. Euh, ben, il y a toujours des frais pour participer à une conférence parce qu'il y a des frais d'organisation. Assez souvent, c'est relativement modique, mais ça peut dépendre des domaines, ça peut dépendre du prestige, ça peut dépendre des des lieux où se passent les conférences, mais il on, on, y a toujours des frais pour participer à une conférence. Mais, là encore, il faut voir avec les directeurs de recherche euh, pour savoir dans quelle conférence aller euh, présenter. Voilà <rire> ce que je voulais dire. Oh, ben Merci pour... Euh, je, je viens d'apprendre encore des choses. Alors, euh, ben, merci pour votre euh, super rétroaction et votre expérience euh, dans le monde de l'édition. Euh, merci. Euh, euh, fantastique Est-ce que vous acceptez que vos commentaires soient diffusés, enregistrés avec la capture ah, ah oui, oui. Ah, non, Merci ça, ouais, je, Oui, il oui, n'y a, a pas de problème Je ne pense pas que j'ai rien dit de. de, de, oh, de ben, je je, je ferai sûr, bien, au, au, au, au, au, au service juridique ça, Oui, c'est ça, ça, ça je Oui, il n'y ouais, ouais, ouais, a, a pas de souci. C'est bon, c'est bon alors, en général, dans un milieu de recherche, on sait quelles sont les, les bonnes rumeurs. Oui, oui, alors c'est vrai que euh, je le dis souvent, mais je ne l'avais pas dit une seule fois, mais heureusement, vous l'avez dit, la, la personne clé à qui demander de l'information pour toutes ces questions, c'est votre directeur de recherche. En effet, avec l'expérience qu'il a du monde de la recherche, il va vous dire tout de suite, euh, dans votre discipline, euh, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qu'il faut faire attention, les conférences légitimes, euh, donc, la personne clé vraiment, c'est votre directeur de recherche. Donc, n'hésitez pas, surtout pour ces questions-là, à aller chercher son expertise. Oui, il faut faire vraiment attention parce que ça peut coûter une permanence. Hein, publier dans des ça peut coûter un emploi, euh, une subvention, voire une permanence de publier dans des trucs qui sont pas nets. Hein. C'est, c'est, il vaut mieux ne pas publier. Il vaut mieux un article de moins que de publier dans un dans un éditeur. Euh... Prédateur. Alors, si on se fait prendre, ben, faut, je pense qu'il faut vraiment activer les services juridiques parce que c'est très mauvais. Mm. Oui, merci. Et euh, là aussi, euh, on a un service juridique à l'Université de Montréal, on en a, a la chance d'avoir ça, donc euh, euh, ne, ne pas hésiter à utiliser ces services-là. Merci. Il y a une autre question. Oui. Euh, comment cela se passe lorsqu'on assiste à une conférence scientifique? On reçoit une invitation ou devons-nous payer des frais? Euh, ben, pour une conférence prédatrice, vous allez sûrement recevoir un courriel de promotion et on va vous demander de payer, hébergement, assister à la conférence, etc. Euh, euh, oui. Ouais, mais euh, si vous avez des courriels d'alerte à des revues des sociétés savantes, il est très possible que vous receviez aussi de la publicité de conférences légitimes. Donc C'est pour ça qu'il va falloir exercer vos jugements critiques, parce que dans le cas d'une conférence, c'est pas le fait de recevoir un courriel, d'une conférence qui devrait vous mettre la plus alerte, c'est vraiment qui c'est qu'il y a dans cette conférence. Euh, Est-ce que les gens d'ailleurs qui sont sur la conférence vont venir vraiment Parce que des fois, on va vous mettre des noms prestigieux, puis en fait, il y aura personne. Alors, euh, il va falloir exercer beaucoup votre esprit critique. Euh, et là, le fait de recevoir un courriel ne va pas spécialement vouloir dire que c'est prédateur ou pas. Contrairement à une revue prédatrice, où si vous recevez un courriel, là, c'est suspect d'entrée. Pour une conférence, euh, pas forcément. Euh, OK, Madame Van demande un, un autre. Oui, bien sûr, allez-y. Oui, alors en fait, euh, pour répondre à la, à la question, euh, les revues sérieuses et alors vous avez tout à fait euh, fort justement mentionné les associations savantes envoient des appels. Alors il faut il faut faire attention de ne pas confondre des appels à communication ou des appels à publication qui sont envoyés par des des revues ou des, des associations ou des, des gens qui organisent des choses. Euh, parce que effectivement, ça peut paraître euh, une invitation à publier, mais de façon générale, les appels à communication ou appels à, à publication ne sont pas ciblés à des personnes en particulier. C'est envoyé de façon générale à une communauté de chercheurs, d'universitaires de, ou autres. Alors euh, pour les pour les conférences, à, pour les pour les conférences, c'est presque assuré qu'il va y avoir des frais, mais en général, ils sont relativement modiques. Euh, comme vous le disiez. Tout à fait, ce qui est, ce qui est douteux, c'est quand on se fait euh, harponner de façon personnelle, oh, votre mémoire de maîtrise est fantastique, euh, ou votre thèse est fantastique, ou votre article est fantastique, on veut plus... Ça, c'est vraiment dangereux. Ceci dit, moi, j'ai eu affaire à un moment donné à... à... Je me suis retirée d'une publication collective, parce qu'au moment où euh, cette publication avait été... Euh avait été mise en route. Euh, J'avais des doutes sur l'éditeur, mais il n'y avait pas d'informations euh, certaines. Je n'avais pas réussi à trouver d'informations certaines. J'avais vu qu'il y avait des gens qui avaient des doutes. Je me suis retirée et j'ai drôlement bien fait parce qu'un ou deux ans plus tard, euh, l'éditeur a été classé dans Les Prédateurs. Mmh. Et ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'était que le nom de l'éditeur en fait, ressemblait à quelque chose de prestigieux il y avait le mot Cambridge dedans notamment, <rire> donc on avait l'impression qu'on avait, on avait qu allait être publié par, par une grande maison d'édition euh, britannique et puis euh, en fait c'était le, le, enfin, euh, une maison d'édition dans lesquelles euh, ils acceptaient absolument n'importe quel sujet, il y avait des ribambelles soi-disant de, de gens qui étaient là dedans. Euh, Enfin, que je ne connaissais pas, qui venait de partout dans le monde, euh, une espèce de gros melting pot de différentes personnes. Euh, et je me suis retiré, je suis très content de m'être retiré, en fait. Ah, excellent, fantastique, ouais. merci pour votre euh, partage d'expérience. Ouais. Donc si vous voyez Oxford, Cambridge dans le nom de la revue, ouais, faites, ouais, faites votre vérification. Oui, parce qu'il y a des bonnes revues qui. Justement, oui, oui, oui. Bah, oui. Mais, mais elles. C'est justement ces, ces éditeurs-là ou ces revues-là, comme vous le disiez, calquent les noms et bon, ça peut être très mélant. Hein. Même, même quand on a une certaine expérience, ce n'est pas toujours évident de les, de les repérer. Euh, je, je vais, les, les liens que vous avez présentés dans votre, mm -hmm. votre euh, présentation, est-ce qu'on peut aller à l'endroit où on pourra cliquer dessus directement Oui, parce qu'en fait, avant que la vidéo soit diffusée, qui peut prendre peut-être 24 heures, 48 heures, ce que je vais faire, c'est que dans la prochaine heure, je vais déjà déposer en ligne le PowerPoint. Et ça devrait être cliquable, je pense. Donc, vous allez pouvoir suivre les liens les, des, des vidéos, ressources. Et les vidéos que vous mettez en ligne, elles vont être accessibles combien de temps euh, ben, Normalement, euh, de manière permanente. Ah, euh, ce que j'ai essayé de faire à une époque, c'est que dès qu'il y avait une vidéo un peu meilleure que celle que j'avais fait avant, je la faisais remplacer. Mais là, comme vous avez intervenu, super. Aujourd'hui, là, je n'oserais jamais la remplacer par une autre. Oh non, non, non. Très mal. Non, non, mais aussi <rire> l'informatique se rend compte que que je ne leur envoie pas 15 versions euh, mises à jour. Donc, euh, la, la première, c'est la meilleure. Alors, euh, je pense que elles vont être disponibles. Euh, ben, il est possible que tous les trois, quatre ans, on fasse un ménage. Mais euh, ce que je peux vous garantir, c'est là que dans, dans les au moins trois, quatre prochaines années, ça sera encore là. D'accord, merci beaucoup. Très apprécié vos webinaires, comme je dis toujours. Ah ben, mais, quand vous participez, là, du coup, ça booste la, la qualité. Euh... Oh, ah bah ben, si, si, si. Alors, il n'y a euh... pas de questions. Ok, super. Ouais. Eh bien, merci à tous et à toutes de votre participation. Merci, Madame vandel pour votre partage d'expérience. Alors je vais vous souhaiter une belle semaine, soyez attentifs et partagez le mot sur les conférences prédatrices, parce que, euh, sur, les conférences, sur les différents euh, éditeurs prédateurs, parce que ça peut vous toucher vous ou vos collègues, alors euh, donc euh, plus tout le monde sera informé, mieux ce sera. À bientôt. Alors à bientôt tout le monde. Bonjour. Oui.